Alors le projet Sowet, ça c'est un magazine réalisé par les étudiants de troisième année de journalisme. Donc toute notre promotion a travaillé pendant une semaine sur l'élaboration d'un magazine politique d'une cinquantaine de pages. Le projet m'a appris à, à traiter des sujets que je maîtrise pas forcément à la base. C'est vrai que c'est un magazine qui est concentré sur la politique française, puis également le fait d'être polyvalente. J'ai rédigé un article, mais j'ai aussi dû prendre quelques photos, par exemple lors d'un entretien avec la ministre chargée de la Jeunesse. Et puis finalement, travailler en équipe aussi au sein d'une rédaction, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'expérience. C'est vrai que ce projet-là, il nous a un petit peu forcé au début à nous intéresser euh, au domaine de la politique. Euh, avec les élections présidentielles qui arrivent bientôt, euh, on s'y connaît beaucoup plus sur le programme des candidats. On a eu l'occasion de découvrir également leur personnalité. Donc forcément, ça nous ouvre à, à plus de perspectives dans la politique française et euh, j'en ressors que grand vie.